Avant la nuit noire commença notre histoire sur le toit de Notre-Dame. Quelques discrètes flammèches léchèrent les, les poutres de Notre-Dame. Mais la fièvre s'étendit aux passants qui frémirent quand ils virent droit devant. L'ombre sinistre d'une puissante flamme aussi grande que les cloches de Notre-Dame. Certains voulurent y voir le vice et le péché d'un monde corrompu et qui doit être purifié. Vous qui nous rougissez face au sang d'innocents, Vous n'avez Dieu que pour Notre Dame. Nomettez plus d'autres crimes impudents Au nom de Notre Dame. Vous saurez bien mentir à vous-même, Vous pouvez justifier vos anathèmes. Vous ne saurez cacher inaction, renoncement et manquements par le seul nom de Notre-Dame.